Adieu, chacun, adieu. Le souffle dessine des arabesques. Je chasse un songe. Je pars et ne reviendrai pas. Des grands sud, personne ne revient. J'ai souvent perdu la mémoire et suis devenu un autre. Si tu croises le temps, demande-lui si l'on se verra bientôt. Demain, moi, amoureux, j'embrasserai la lumière avec les pupilles. À tous les parfums venant, je prêterai l'oreille, et aux musiques lointaines, je ferai signe des deux mains. Mon cœur refroidit, s'est approché de l'oubli pour mourir. Dis-leur que je n'ai aucun regret. J'ai cessé de rêver quand j'ai ouvert les yeux il y a longtemps, longtemps. J'ai souvent perdu la mémoire et suis devenu un autre.